Écoutez-moi les Orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir les quatre decks du champion du monde 2022 hearthstone benny oport le joueur allemand des listes absolument sublimes je joue les quatre dans la vidéo vous avez le code dans la description dans les commentaires euh, vraiment je vous invite à regarder euh, bah, la vidéo dans son entièreté elle dure un petit peu moins d'une heure comme ça vous avez vraiment euh, le gameplay euh, voilà en plus les games sont hyper hyper intéressantes c'est vraiment des decks pour passer légende en général je présente assez peu de decks de tournoi parce que le tournoi et le ladder c'est vraiment de choses totalement différente et un deck de tournoi n'est pas forcément bon en ladder et vice-versa, mais là on a vraiment une méta tournoi qui est exactement la même qu'une méta ladder tout simplement parce que dans le jeu à l'heure actuelle il n'y a que 4 decks, c'est ces 4 decks là. Je vous laisse visionner tout ça, j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un délicieux, vous allez voir les games sont dingues, hein. pour le coup c'est vraiment pas pour euh, pour en faire des caisses, les games sont vraiment euh, hyper, hyper intéressantes. Sur ce, bon visionnage. C'est parti contre un mage, mage control, euh, logiquement. Alors cette main elle est très très intéressante parce que si on y réfléchit bien, on a notre T1 avec. Donc oui c'est Mage Control, Big Mage, mais c'est pas vraiment un Big Mage parce qu'il n'y a pas euh, les, les dragons, l'amulette des dragons. Il y a juste du contrôle, un peu de burst. Euh, voilà, un deck qui est plutôt un bon matchup pour nous finalement parce qu'on va pas poser trop trop euh, de board. On va plutôt essayer de le tuer à distance. Alors faire attention, il peut générer de l'armure. Il y a des choses qui sont reloues comme Objection. Objection, le secret A3. Qui euh, nous contre une créature. Donc ça, ça peut être un petit peu chiant. Mais le matchup est plutôt correct. Donc oui, je garde frappe parce que j'ai T1 ça, T2 euh, caché. Je pense qu'on va faire ça. Et... Euh, on va pas aller là-dedans. Ça fait quoi ça d'ailleurs découvre un sort de n'importe quelle classe et il coûte un cristal de moins très sympa donc ça va être un match control qui va générer des, euh, des sorts aléatoires bon je pense que ça change euh, pas trop notre notre problème et donc oui t3 on a frappe et marchande euh, plus double draw donc on a tout simplement le premier stack de quête qui est réalisé ça c'est gourmand à 4 j'ai même envie de dire à 3 on va faire le play frappe on recycle. On va même la faire pour aller chercher une créa. Ou bon alors on va face. De toute façon, je m'en fous des créas. Face. Hein. On va faire ça. Pour le moment, je pense que je vais peut-être faire une, une, une marque de dédain au prochain tour. On verra. Ouais, c'est. C'est pas, euh, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de burst dans son deck, ça ne nous pose pas trop trop de problèmes de se faire grignoter à 1. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être commencer par euh, Relique okay. Alors, Je commence par ça. Presque presque piécé relique Juste pour la quête Je sais pas si c'est censé Je sais pas si c'est censé Je suis pas sûr Je pense que son objection Enfin je pense que ses objections Je vais vraiment essayer de le laisser le plus longtemps possible et au dernier moment, j'essaierai peut-être de jouer genre une vipère ou une connerie dedans. Mais pas maintenant. Ah, ça c'est quand même bien cool. Alors on a Viper à zéro qu'on va pouvoir faire au dernier moment. Et je ne vais pas le faire la faire maintenant parce que sinon il va pouvoir rejouer objection, vous voyez. On est à combien là 0. On va faire Relique. Je vais quand même utiliser un peu mes manas. Putain je suis bête, j'aurais pu aller dans la 1 1 avec ma dague, avec mon Magriff et ça aurait tué le barrage. Avec le barrage, je serais allé deux fois sur l'autre la, créa bah, Pardon. Ici j'ai perdu un dégât de trop. J'ai pris un dégât de trop. Bon, je pense pas que ça change la, la game. Je pense que ce play euh, Jace. Oh. Bon heureusement on a pas mal de cartes en main. Et il peut quand même choper la Jace. Il a chopé la Jace. Un peu chiant. Va falloir Kurtrus, je crois. va falloir Kurtrus. On va essayer de Kurtrus. Oh ça c'est strong. Faire gaffe de pas overdraw hein. T'as grave de Power Draw. Euh, ok, ok. Ah, C'est un peu tricky. Je recycle ça maintenant, je la remets dans le deck. De carte en main je vais jouer ça je pense Et bim On sait que c'est objection hein. Enfin on sait pas mais on sait que c'est objection Donc on fera euh, Vipère au prochain tour Encore enfin, une fois je fais pas vipère maintenant Pour éviter de me, de me prendre une autre objection derrière Là je crois que c'est De toute façon c'est le Kurtrus qui doit passer Ensuite on me remettra les marchandes Elles coûteront vraiment pas cher non on essaiera de faire un gros tour de dégâts. Y'a encore moyen. Encore un nombre heureux. Hoquet. Encore un nombre heureux. En fait ce qui est intéressant c'est qu'on aura peut-être même un play avec Nuée. Vous choisissez un serviteur adverse, vos serviteurs l'attaquent, renvoient ceux qui mordent dans la main. Ouais je suis pas sûr. Non ça changera pas grand chose. Ça, ça, ça, ça changera pas grand chose. Il nous reste une euh, un relique des fantasmes qui est plutôt pas mal avec Cabo. Et puis maintenant il va falloir burster quoi. On a arcaniste. On a deux on a deux, deux Trader. On peut faire arcaniste, arcaniste. Trader, trader. Ça fait plus 8 dégâts des sorts. Ah, c'est pas mal. hein. Rase le bord. Puis ensuite, il y a les barrages qui vont dans le visage. Ça, c'est un peu chiant. Elle est un peu tricky, cette partie. Elle est intéressante, mais elle est un peu tricky. Et je pense que c'est ça le play. Très bien, sa vision. Relic, relic, c'est bien. Euh. La frappe maintenant, elle coûte à zéro. Je peux l'attendre, je peux la faire au dernier dernier tour. Je recycle ça. Ça a du sens de jouer un cabot. Ça peut bloquer le board. Si jamais il gèle. En vrai, euh, je vais peut-être prendre Rune de l'Archimage. Mais en vrai, Rune de l'Archimage, j'ai des monstres. Hein. Il détruit pas forcément tout. Après, il peut geler. Parce qu'avec Varden et tout. Et dans ce cas-là, nous, on pourra pas jouer tous nos arcanistes. Mais... Il va faire Rune de l'Archimage. Ah non, bah ça coûte... Non, Varden, ok. Bon, on a pas... il a pas encore l'étal. faut faire attention quand même. pas trop faire le mariole. Ah, peut-être qu'il faut juste balancer un, un, un, un déchaînement. Je crois que c'est OK, hein. Je vais recycler, non Écoutez, on va essayer on va de setup -set au prochain tour. Je crois ça commence à être un peu chaud et puis c'est bien de raser le board aussi. Ça le va... Il a qu'un seul jeu. Après, à part s'il joue des blizzards. Il joue des blizzards, ça va être chiant. Il joue pas blizzard. Il fait stray de là et rune de l'archimage derrière. Rafale. Ouais mais Rafale, il me reste quand même deux créa qui peuvent aller face. Une créa qui peut aller face. Probablement ça me va. Ok bah dans l'absolu on peut attendre un tour. Plan hein. B, il a fait un tour un peu vide. Apprenti. Ok. Il détruit pas tout. Je préfère nuer et remettre un monstre sur le board. Un peu chelou, mais je crois que c'est ok. Oh, ça l'a même pas tué. Ok. Putain on a un petit board. Euh, Est-ce qu'on aura assez de dégâts? Mutanus Mutanus c'est bien pour nous C'est à dire qu'il peut pas gérer notre board Je pense que Mutanus c'est plutôt une bonne nouvelle Alibi okay. Alibi c'est un peu chiant mais Il a plus de carte en main le gars Trade. Ok. C'est chaud, hein? On aura marque, barrage, frappe. Ça, ça me va. Secret, donc c'est objection. Ok. Je pense bon, que c'est objection. Ça ah bien au même hein. Ok. Ça. Ça, ça. ça hein. ok. J'ai sué hein. Oh là, là à un moment, c'est chaud parce que c'est une game qui est assez longue. C'est une game qu'on peut perdre mille fois, mais c'est une game qu'on peut gagner mille fois. Alors, typiquement, Théotard qui chope pas, on a gagné instant. On avait 7 cartes quand même. Hein. Lui, il nous envoie que 3 sur 7. Euh, on a une vraie chance de garder le, la, la Jace. Ah non je voulais, je voulais jouer. Euh... Oh, moi, je suis resté sur ce deck. Pardon, pardon, pardon. Bah, on va faire euh, un deck de chaque. Je, je sais pas pourquoi. J'étais tellement dans ma game que. Je cherchais que la victoire quoi pour le coup j'ai même pas euh, j'ai oublié que j'étais dans une vidéo et que j'ai même oublié que je jouais à Hearthstone hein. <rire> non mais sans blaguer hein. là je cherchais juste la combinaison pour gagner c'était vraiment pas évident c'était une belle une belle partie c'est le genre de partie où on fait des petites erreurs l'adversaire aussi à la fin on en fait moins que l'adversaire et on a le plan de jeu le plus adéquat de, par rapport à une situation qui est un peu compliquée à un moment à voleur Voleur, vole, euh, un vrai voleur. Intéressant. De toute façon, le Mulligan est très agressif. Euh, il nous faut notre Wildfire, notre flambée. Hein. Carte-clé. Ok, Sanctum, c'est une bonne carte. Il nous faut Polymorph aussi. Très très fort dans le match. Je pense qu'on le garde en main de départ. Hein, du moins, avec la pièce. dans la pièce... Euh... Sans la pièce aussi, on le garde. On sort la pièce aussi en vrai. Oh! Bah écoutez, c'est plutôt. Euh... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On est à 40, on a Rafale, on a une bonne sortie bien curvée. On a Vipère dans le deck, pas dans la main, mais dans le deck, il faut le trouver. Dag, ok. C'est standard avec T3 avec ce deck. On met en place notre setup. On met en place notre petit setup. Même si sa carte elle a. Ça serait un moyen de nerfer ça. Ce serait d'enlever le camouflage à la carte. Je pense que ce serait pas choquant. Là c'est parti. On va subir un tour. Oh, voile de dissimulation. C'est-à-dire qu'il joue une version avec les cartes qui coûtent que les euh, cartographes là. Danseur, cartographes. Non. Très all-in comme deck. Enfin, très. Ouais. Un tour quoi. Tu fais un énorme tour et puis euh, gagner ou perdre quoi. Heureusement qu'on a nos Sanctum. Ouais, c'est vraiment. Vous voyez, all-in quoi. All-in total. Par contre, son T3 il est énorme hein. 4-4, double 3-3, il joue un deck qui n'a pas de gel comme nous, il a tout le temps gagné, hein. faut pas oublier les cimetières, hein. <rire> ce tour là il est magnifique, ok. Soit euh, les petites créas on va les détruire Et la 19 on peut la gérer, les gérer soit avec Rafale Soit avec Blizzard Il y a, y a un truc que j'aimerais par contre C'est de ne pas jouer Rafale avant magister Parce que comme ça magister rejouera Blizzard Après je pense qu'on est quand même vraiment bien là C'est un peu des situations Où à moins qu'il pioche une, un sprint Il a sûrement un sprint dans son deck Pas deux, mais s'il pioche un sprint il peut refaire sa main Et sinon non C'est sûrement perdu On est pas mal. Hein. Là je joue. D'ailleurs je fais un play qui est. J'accepte de lui laisser sa 4-3. Ça veut dire que je suis extrêmement extrêmement bien dans ce match. Hein. Là je fais Blizzard et into Magister. Je pense à gagner. Et je garde le... la vipère pour le Draka. Le Draka elle arrivera jamais à nous buter. Il a utilisé trop de cartes. Oh le fameux sprint. Ouais, au mieux sa Draka elle sera genre 6 ou 7. Là j'ai fait un value trade comme ça avec ma 3-2, je peux aller là, sachant que là il va sûrement, ah non il va peut-être pas le faire euh, maintenant, ah, ça change rien. de toute façon c'est Blizzard into Magister. Ah, là ce que j'aime dans ce jeu c'est que je peux bourrer, bim. D'ailleurs est-ce qu'il faut pas, non. Euh, réfléchissons. On est d'accord pour les sorts de gel, hein, je veux pas faire une connerie, ouais ouais. Ah ouais. Hep. Eh, okay, forcément Draca. Ouais, ça. Vous le Au pire, on garde le rafale et si on veut vipère on verra. Ok, ok. Il oh, a pas de vipère là Il a pas de draka Il a pas trouvé de draca, elle est dans le deck. Oh, il a fait un beau board hein, avec ça. Okay. Oh, il a fait un joli tour quand même. Il a fait un joli tour. Euh, va falloir piécer je crois. on overdraw avec Magister ah on overdraw parce que ça rejoue la pièce ah non parce qu'il y a le place de son gars Bah c'est pas très grave enfin. là on est à deux hein. putain je suis con qu'il est con. Ha, ah, my bad, my bad, j'ai fait n'importe quoi là. Lequel était. Oh, c'est pas grave. De toute façon, on va pas l'aller tuer c'est créa on est d'accord. Enfin, je le garde. Ha, ah, my bad, j'ai fait n'importe là J'aurais dû repier. Ah, my bad, my bad. Oh, ça change rien, on a gagné, mais ça empêche pas que c'est pas parce qu'on a gagné qu'il faut derrière faire un mauvais play. Mais vaut mieux faire un, un play gagnant et derrière des mauvais plays que des mauvais plays et tenter de faire le win gagnant alors qu'on s'est trop mis dans la merde et on peut plus revenir. Moi, j'ai souvent tendance à faire... Enfin, pas souvent tendance, mais parfois, ça peut m'arriver. Je fais un play qui est tellement fort et je suis tellement bien dans la game que bah tu te relâches naturellement. Hein. Comme dans le sport traditionnel, hein, tu te relâches un peu parce que tu sens que tu as gagné. Et en fait, c'est là où l'adversaire peut revenir dans, avec certains decks dans certaines situations. Là, c'est un bon petit rappel quoi, de se dire... Euh, non. Oh même. Faisons pas trop les Fifou. cette main elle est pas ouf je crois que je vais la remettre ah il y a ça quand même oh il a la vipère en vrai j'aurais pu peut-être mettre une de deux voilà on est en train de faire durer un match qu'on n'a pas envie qu'il dure vous voyez ça veut rien dire mais vous avez quand même compris <rire> c'est clair hein là on veut pas que ça dure ce match là j'aurais pu dire ça en vrai D'ailleurs, j'ai regardé récemment, euh, je sais pas si... Peut-être ça vous parle pas, mais ceux qui ont mon âge, ça leur parle, évidemment. Mais même les plus jeunes. Euh, Hélène et les garçons. Vous vous souvenez de cette série, Hélène et les garçons C'est une série des années... Euh... Des années 80, non Années 80 90, Hélène et les garçons, je dirais. Et, et en fait, c'est assez drôle. Ce qui est... Bon, l'image n'est pas très jolie parce que les caméras, avaient, enfin le grain de l'image, il est plus moche que maintenant, évidemment. Mais qui euh... choquant. Bon, c'est pas le jeu des acteurs. Bah Ça, c'est un peu choquant parce qu'ils font vraiment n'importe quoi, mais admettons. C'est vraiment le, leur langage. Parce que souvent, il y a les, tes grands-parents ou les parents, ils disent souvent euh, « Ah, c'était mieux avant. » Ouais, c'est un truc qu'on qu entend souvent. Et, et en vrai, il fait de la gourmandise, hein. Le dernier sort coûtant 5 que vous avez lancé, c'est Blizzard, non si mes calculs sont exacts... Ah bah, si mes calculs sont exacts, ça marche. Hein. J'ai trop peur maintenant, mais c'est sûr que c'est Blizzard. En fait, je vais le garder précautionneusement, ça. Euh... Je sais plus ce que j'allais dire. Mais oui, ce qui est choquant, c'est vraiment leur façon de s'exprimer. Et genre, en fait, ils font, par exemple, nous on dit, euh... on peut dire c'est pas faux, ouais. Même dans Kalmot, ils disent c'est pas faux, mais après c'est différent, c'est un film, mais on peut dire c'est pas faux. Mais en fait, eux, y... il mais... y a pas de dégâts, il y a pas de carte de dégâts dans son deck. Cette gamme, elle a quand même duré jusqu'au bout. Hein. Je me suis vraiment, j'ai vraiment été cool avec lui. Hein. J'ai vraiment été cool avec lui. Hein. Parce que j'aurais pu la perdre bien avant. Enfin non, j'aurais pu la gagner bien avant, pas la perdre. Je dois jamais la perdre celle-là. Mais euh, et donc oui, ils, vraiment ils font la, les, les toutes les ponctuations, toutes les. Enfin, je sais pas leur façon de s'exprimer, c'est assez bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, en vrai, c'est propre. C'est du français propre. Mais c'est juste qu'on a perdu ça, quoi. Ils disent pas je veux pas, je ne veux pas. Ou on dit je ne veux pas nous maintenant. Tu veux ça, non? Je ne veux pas. C'est je ne veux. Vraiment, il y a le je ne veux pas. Vous voyez, <rire> c'est très. Mais c'est. Bah bref, ouais, je trouve c'est beau en vrai comme série. C'est rare qu'on maintenant s'exprime trop bien français même moi je disais enfin je dis même moi comme si <rire> j'étais le gars qui normalement s'exprime super bien français même moi je... non mais voyez ce que je veux dire euh... <rire> bon, on a une belle main là on va tout garder hein. ça c'est peut-être un peu lent mais t1 t2 ouais en vrai c'est pas mal c'est curvé t1 t2 t3 t4 comme ça on est sûr de curver bien ça me va mais euh... Mais ouais enfin euh, voilà J'ai pas d'autres ouais, exemples comme ça mais Oh balle d'agonie Je cherche des exemples là mais j'ai pas Mais voilà C'est du, du joli français, quoi. Ça fait un peu bizarre parce que on, en vrai, à part les grands-parents, plus personne ne s'exprime comme ça. D'ailleurs, j'ai devoyé, ne s'exprime comme ça, pas s'exprime. Euh, bref, gauche, hein Patchou. Ok, cool. On a on a métamorphose et on a la pièce évidemment qui est importante. On oh va bah Sanctum, T3. Je pense qu'on va le faire tout de suite le Sanctum. C'est quand même un matchup où on veut agresser un peu. Après, on a Ship. Donc, le fait d'avoir le Ship de masse. Bon. Pourquoi j'ai gardé le même deck bah, C'est pas grave, je, je, je la fais. Ah Je suis tellement... Bon, c'est bien hein, en vrai. Hein. Je suis tellement dans ma game que... Franchement, j'oublie que je suis dans une vidéo... Je suis dans ma game en fait. Bah, C'est bien, je suis focus, ça veut dire. Ah il faut que je change de deck, je suis con. Ok. Bon de toute façon ça va assez vite. En général, euh, en plus double ship. Euh, en général il va prendre un chip, il va partir. Je sais pas qu'on le joue trop tôt, quoi, mais... Là il a pas mis de cimetière en place. Normalement il est pas censé faire un gros tour maintenant. Je pense qu'il va setup up un gros tour pour le tour d'après. Nous on va grignoter, grignoter et on gagnera comme ça. Par contre, il prend vraiment son temps. Sachant qu'au tour d'avant, il a quand même rien fait. Bah enfin, si, il a fait une formation, mais... Je pense pas qu'il puisse partir maintenant, il lui faudra une prep. Prep cimetière. Prep. Cimetière. Ah, peut-être que... Pas mal. Ouais, rien d'autre à faire. Ces cartes coûtent 1 mana. Ouais. Euh, bah écoutez, on va bourrer, je crois. En vrai, on va sûrement faire ça. Hein. Boom. Boom. On aurait pu trail de ça par rapport à la goule Mais la goule elle va pas mourir s'il la joue. Vous voyez, il y a ce truc de... Ça, il a déjà fait son dot. Son effet. Donc euh, il peut pas ghoul tuer ghoul pour que la ghoul aille sur la 1-3, la 1-3 meurt, enfin vous voyez a pas de. Enfin, si il y a des combinaisons mais elles sont pas évidentes quoi. Sachant qu'en car... en carte de dégâts je pense qu'il a que le truc d'os, donc en fait faudrait il faudrait qu'il fasse ghoul, double os sur la ghoul, je vais sur la 1-3, quand bien même on fait alibi et puis euh, derrière on fait euh, métamorphose. Mais ouais, ça évite les le tendu de l'agresser. Mais c'est vraiment ce, le play que j'aurais dû prendre le, le, le, le, le, la game d'avant. Ah quoi que. Alors, le problème c'est que ça va pas forcément aller sur la, la gueule, ok. Très bien, très bien. Côte goûte côte. Bah ouais, C'est vraiment pour l'agresser. Hein. C'est vraiment pour lui rentrer un deux dégâts supplémentaires et en vrai on peut même le tuer à distance presque. Et de toute façon on, il prend pièce, pièce chip. Ouais, c'est vraiment un très bon matchup ça pour le coup. D'ailleurs euh, le voleur qui a gagné c'est pas un voleur Raldagoni. Il y a vraiment beaucoup de counter on l'a vu hein, avec les paladins et tout. Avec les starfish aussi. Je pense qu'il doit partir là. Après il va jouer sûrement l'invincible. Il est obligé. Et c'est l'avantage c'est que là il est obligé d'invincible parce que sinon il meurt à haut dégâts. Et s'il fait invincible, bah, le ship pour le coup il est encore plus beau. Après est-ce qu'il a invincible Pas sûr hein. Un invisible coûte 8, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le réduire là Non, parce qu'il a récupéré deux cartes, c'était Ghoul et... Ghoul et la Mardante. Là, ah, s'il peut faire ça. Ghoul, ok. Ratieux, on a gagné hein. là. Regarde en termes de pièces, mais ouais. Bon métamorphose faisait la même chose dans l'ensemble ouais ça va elle est assez rapide cette game là changer de deck changer de deck donc l'autre c'est un ouais. pas prêtre c'est la règle hein, de la vidéo hein. je dois jouer les 4 et là, j'ai envie de crever. Fred c'est un femme. Ah. En vrai, ah. bon, vrai c'est des match qui sont gagnables quand même. Bon, L'idée, c'est peut-être de garder les petites cartes. Début. L'amulette évidemment, c'est intéressant. Euh, quand j'ai des petites cartes, c'est des trucs à trois. Genre euh, Scorpide, par exemple. Presque un deck où Renatal on peut le garder. Ah, quand même pas, mais presque. Mais ouais, Amulette est bien. Bon. Lui, il a beaucoup de dégâts. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas. Si, on a, on a. Pour le battre, on a Plaque Spreader. Si, c'est un truc qu'on va chercher aussi, Plaque Spreader. D'ailleurs, on peut même le faire maintenant. Je pense que j'ai un tour de plus. Parce que mon plaque spreader est à 4, mais je pense que c'est pas une main qui nous fait gagner. Je pense qu'à partir du moment mon plaque spreader, on peut lui défoncer un peu tout. Je pense qu'on va finler au prochain tour. Au moins qu'on pioche le Prague. On va recycler. Ça, on va recycler. On va le faire maintenant. On met une très mauvaise main en dessous de notre deck, ça nous va. Ah, Répandeur de peste. Super ça. Répandeur, Mandos, c'est très très bien. Il n'y a pas de silence dans son deck. faire gaffe qu'il ne nous, nous mette pas trop de board. Avec ça et les reliques des illusions. Pour le moment, ça va. Ouais. On va le faire maintenant, hein. On peut essayer de l'agresser, c'est quand même toujours, toujours ça. L'idée c'est vraiment qu'il meurt et derrière pouvoir faire Mandos. Ah J'aime bien là. Je pense qu'on est dans une situation où on va l'emmerder et ça peut gagner assez vite. J'ai vu des mirrors, j'ai regardé un mirror à un moment de prêtre. Enfin, j'ai pas regardé toutes les games de championnats du monde parce que c'était que les mêmes decks. Tu regardais un BO, tu avais tout regardé. Et j'ai regardé un miroir de prêtre à un moment. Et ben... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Et ben... ben J'aurais pas dû en fait. <rire> y a pas d'histoire, hein, c'est juste... Euh, voilà. <rire> c'est juste une petite anecdote. Mais franchement, c'était vraiment lent, nul. Enfin, c'était pas nul en soi, parce que ça jouait bien, mais c'était lent. Et... C'était trop lent, quoi. Vraiment, ça a duré une heure ou hein, 1h15, un truc comme ça, le match le, B, le Juste le match, hein enfin, C'était atroce. Boum, boum. C'est con, mais on est en train de bien l'agresser, hein On lui met des coups de 7. Ça me plaît bien. On a l'Elem au prochain tour ou la sœur, peut-être la sœur, on verra. Relique. Espérant qu'il tue mon 4-4. Je pense qu'il a pas envie de le tuer, mais en même temps, euh, s'il ne le tue pas, il va finir par mourir. Hein. C'est ça le problème, c'est que moi je veux mettre du bord, hein. on n'est plus dans les prêtres des années 2014, où on, le prêtre il fait rien. Là c'est un prêtre qui met des, des créas. Enfin, vous voyez, c'est un prêtre qui met des créas. On va faire ça tout de suite, je pense. Ah, peut-être pas. On n'a pas le choix. Tiens. Ah. J'ai peur qu'il remette du bord derrière. Ah. Je pense que c'est quand même ça. Sinon, il va nous tempo. C'est juste que s'il a une autre relique des illusions, on a perdu. Vu notre main en tout cas. Et je pense que ça doit quand même être joué. Je dois pas jouer sur l'autre relique ici. Ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ok, bon c'était un peu risqué mon play. Mais je pense que c'est un winning play qu'il faut prendre dans cette situation. Ok. On va faire ça et ça. Bienvenue dans le, le Scorpide, si on peut choper du huile. Prière. Prière c'est gros hein. Je pense que c'est important d'avoir des, des, des petits un peu peps quoi. Peut-être ce qui peut nous manquer. On va, on, on va, je crois qu'on va Xyrella là au prochain tour. Juste pour activer, euh, on verra. Et si tu ça, on va Xyrel, ça active euh, le répandeur de peste. C'est ce qu'on veut, on veut lui buter sa main. Buter les cartes de dégâts de sa main. Enfin, les cartes qui mettent des dégâts des sorts. Ouais, ça va, je pense qu'on va la faire. C'est très euh, étrange, mais je pense que c'est intéressant de la faire maintenant. Waouh. Wow. Et pas en vrai. Ça me paraît cool. Peut-être on met des trucs comme ça. Comme ça, ça, ça va vraiment donner ça également. Et puis nous buter. faire ça, je crois. Prochain tour, on fera l'Axirel. Je me laisse un tour de plus. J'ai quand même fait double répandeur de peste dans sa main. Il y a quand même deux cartes que j'ai chopé. Il n'y a pas beaucoup de créatures dans son deck. Hein. Donc, j'ai peut-être chopé... Euh... On verra. Mais au prochain tour, je la fais. Au prochain tour, je la fais. Là, je pense que c'est un tour. Où il va mettre en place des choses. Marchand de guilde, dans l'a vu. Hyper. J'apprends, et j'ai créa, il faut piocher hein, Direlle. et il est de 6 et ça c'est bon. Cycle ça. Quelle est la des lunes Je recycle ça. Je vais jouer ça comme ça. C'est un peu les derniers tours là. C'est un peu les derniers tours donc là c'est... Vous voyez c'est dans une situation où là il va essayer de setup le létal. Donc je pense qu'il faut avoir des taunts, il faut faut pas prendre des dégâts. Je pense c'est vraiment, voilà, c'est des tours clés là. On, on cherche pas à la, à la value dans ce match, on cherche à l'emmerder. Donc là, est-ce qu'il a l'étal de bah, toute façon c'est maintenant ou jamais. Hein. Sachant qu'on a quand même, je pense pas qu'il est létal. Après il y a la Jay en main, mais il va pas pouvoir la faire maintenant peut-être, on verra. Et Jace il a, on, a, on a perdu Intéressant Donc en gros si on fait Xirela On lui, lui proc sa Jace Mais Je pense que c'est pas mal hein. Je pense que ça a gagné hein. On lui casse sa Jace moins qu'elle soit là Mais même hein, on va faire euh, éclat en fait, la question c'est est-ce qu'avec Eclat on aurait perdu C'est même pas sûr en vrai. Vous voyez, il, a, il part. Donc même sans Eclat on aurait gagné. Mais même si Eclat c'est un super draw. Ok. Bon, ça allait plus vite que prévu. Et vous voyez, c'était intéressant. Hein Faut savoir parfois, même si on joue prêtre, ne pas chercher à value, value, value. Il y a des matchs où on va vraiment value parfaite. Enfin, il va falloir value pour gagner. Bah, on peut parler du druide, on peut parler du. Euh, du mirror de prêtre, évidemment. Jouer contre DH euh, euh, mono-rouge. Bah, DH euh, PK, mono-rouge. Là, c'est des matchs où faut un peu value, mais en même temps, à un moment, c'est des tours charnières. Et là, il faut vraiment pouvoir l'emmerder, up des trucs, prendre un peu des risques. J'ai pris un risque, mais qui m'a fait gagner Patrouille, c'est très fort, quand même. patrouille c'est très fort ok on a quand même beaucoup de créa dans le deck donc c'est bien quand même d'avoir un sort pour la patrouille pour le coûter là Et un druide c'est un matchup qui est intéressant Personne est à Contre druide euh, ça c'est quand même bien gourmand hein. Ouais ça c'est quand même fort contre druide Croissance Le problème c'est que Ouais non remarque le prochain tour il va peut-être nourrir. C'est pas mal de faire ça et ça. Peut-être j'ai des sorts de givre. Non, pas de sort de givre. Par contre, c'est pas mal à Gwyn quand même. Je pense que Gwyn est une bonne carte. On va faire ça. Après, si Guff, on a perdu parce qu'on a pris Guff. Je crois que je vais piécer Ren Pour faire le, la grosse créa derrière Oh bingo Alors je pense c'est ça Pièce Ren Évidemment on va prendre le corps okay. Bon on a quand même toujours notre petit secret Ouais bon ça et Kaido Nixia Captain Obvious Probablement c'est parfait ce qu'il nous propose, hein. Pas pour nous, hein. Vous ne pouvez pas fissurer ma carapace. Ah non. Ça va. Alors quand même, mais... Allez, on va corps. Hein. Ah super, ça. Ça met beaucoup de dégâts, beaucoup de pression. Ça revient au même. Non, on quand on la créa. Je pense que ça tue toujours ça. Hein. Ah super. Là s'il n'a pas aidé. S'il a pas aidé de Nixia. Il va partir. Parce que ça. Le schlag là. Il s'améliore tellement à chaque tour. C'est gros. C'est pédoncules onculaires. Elles sont belles en plus. Hein. Elles font flipper. Hein. Ça c'est typiquement un monstre. Qui fait vraiment flipper. Tu peux voir ça dans un film. Franchement ce serait effrayant. Dans un Resident Evil ou un truc comme ça, le Xilag des Amis, il est. Ouais. Bien flippant, le gars. C'est bien, Xilag, hein, parce que ça pourra être rejoué avec le. Avec le... la contrebande. Oh, waouh! Ça, ouais. Ah je lui mets un sacré bord. Hein. Je lui mets un sacré board. Après c'est druides, euh, la moindre écaille, elle est quand même chiante, mais pour le moment il l'avait pas. Pour le moment il l'avait pas. Je pense qu'il fallait vraiment, F faut prendre des risques contre Druid. faut pas que la game dure donc c'est pour ça que j'ai fait ce 2-2 plus 3-5 c'est un play, c'est le play le plus énervé, le play qui génère le moins de value. qu'on aurait pu vraiment attendre en disant bah j'ai ça sur immortaliser si jamais il rase le board, mais je considère vraiment que si jamais il rase le board, il passe de 20% de chance de gagner à 80 ou 70. Donc j'ai besoin de continuer à être, à être brutal. C'est gros ça. Hein. On n'a pas gagné là, on met 4 par carte. On met 4 par carte. Donc il suffit qu'il y en ait une qui aille face et si on a gagné est -ce que c'est grave Je crois pas Il y a toujours ce Tyrion qui fait win contre Druid hein. C'est vraiment une des carte cartes contre Druid le Tyrion Dans l'histoire du jeu hein. là il va gagner de l'armure Peut-être avec les 1-2, il fallait trade c'est 1-2. J'ai fait vraiment un play bourrin là. Mais je pense qu'il fallait value. Double 1-2 dans une 1-2. Peut-être que c'était le play. Mais je pensais vraiment que j'allais gagner en fait. Mais je crois que j'ai peut-être pas très bon ce que j'ai fait. C'est pas mal. Lui il le fait. Après lui il est derrière. Ouais techniquement je suis bien quand même. Hein. Je sais pas, je crois que j'ai fait une connerie, je crois que j'aurais du double trade my bad. Trah, Tra, désolé. Elle était pour moi celle-là en plus hein, on veut. C'est pas grave, on va essayer de revenir. On veut sur cette dernière Je crois qu'il fallait double trade Alors ça changeait peut-être rien En vrai ça juste Ça mettait une créature de moins Mais je crois que mes créatures Elles mettaient 4 Et J'aurais dû essayer De contrôler le board Genre Essayer de trade Avec ma 3-6 Des choses comme ça En vrai mon play Il est correct statistiquement Mais il est un peu risqué Après je pense que ça reste ok C'est vraiment résultat oriented hein, Ce que je suis en train de faire là Parce que je pense que mon play Il est bon Mais j'essaye quand même De me dire qu'il est pas bon Mais je, mais je pense qu'il faut pas là je pense qu'il était correct. Juste ça c'est mal mis. Bon, on est pas mal en vrai dans cette gamme. Oh. Bon, on est existant quoi. On va mettre un peu de board C'est pas cher On va prendre des secrets pas cher Vu qu'on a une main un peu lourde Mais ouais My bad Ça aurait changé la donne en fait Parce que là j'ai vraiment essayé J'ai tellement essayé Vous voyez c'est comme Gollum et Lano, quoi J'ai tellement forcé que J'ai perdu toute raison quoi En fait j'ai tellement essayé de le tuer Alors que peut-être en contrôlant le board C'est l'analyse résultat dit Que j'en fais c'est qu'en entrée dans le board, j'aurais pu mettre plus de board. Je faisais des trades. Et en fait, à la place d'essayer de jouer des cartes pour gagner, j'aurais joué des cartes pour continuer à mettre le board, pour augmenter sur le tour d'après. Là, j'ai vraiment joué qui tout double, quoi. Je sais pas si c'est bon. J'ai l'impression que quand il y a Guf. Et d'expérience, hein, c'était un play d'expérience que j'ai réalisé. Hein. Euh, d'expérience, il fallait le faire. Et en même temps, in fine, j'ai perdu derrière, quoi. Mais. J'ai l'impression que Druid si tu le tues pas quand t'es censé le tuer tu perds. Bon après on a pas perdu hein. Loin de là, loin de là. Loin de là. c'est quand même strong ouais ça reste cool hein. en fait je sais pas s'il a denatrius et s'il l'a en main surtout ouais je sais pas ça je trouve que en fait, cette situation, j'aurais pu me retrouver plutôt dans cette situation-là. Où c'est moi qui ai le board, et c'est à lui de gérer. Là, en fait, il y a un ou deux tours, vu que j'ai fait le mode all où j'ai dû essayer de revenir. Mais elle est intéressante, cette game, en vrai. Parce que là, maintenant, on essaye de se battre dans une situation qui est complexe. Et qui est loin d'être perdue. Parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de value. On lui propose quand même des menaces. Et il a le double de nos mana, quoi. À faire à ce alors je pense il faudrait un, scra un scabs là ouais cette game qui aurait pu être totalement no brain finalement elle va se retrouver dans elle va se elle va se transformer on va dire en game hyper hyper sympa et value contre value c'est des games qu'on aime jouer ça parce qu'en plus ça va pas non plus durer trop longtemps Apparemment il y a un joueur qui va prendre l'avantage soit avec un denatrius soit enfin soit lui avec Dena. oh Ok. Très bien ça, on a le bord toujours. Notre ah, de Ah, double alors c'est strong. Je pense pas qu'il faille trade. Je pense qu'il faut commencer à rentrer les dégâts. Avec l'arme. J'ai même pas vu qu'il était à 5, le gars. Non, mais là, j'étais même pas quoi. <rire> Vous voyez, a... c'est incroyable cette game. Parce que j'étais à un moment tellement. Gouloumé comme ça. Vous voyez cette scène où il y a l'anneau, il fait. Comme ça, et il est. Tu pourrais, euh, tu, pourrais, tu pourrais danser autour de lui, il s'en battrait les couilles, il essaye de mettre le doigt dans l'anneau. Mais là c'est un peu ça. Le gars, j'ai oublié, bah il a perdu. Il a joué deux de trucs non Je sais pas. Mais là j'ai tellement oublié un moment, en fait je suis repassé en mode, je refais du trade. J'ai même pas vu ses points de vie, j'étais en mode comment je value le board. Bon en vrai il a, il a quand même perdu là. J'ai ça en plus. Les, les secrets ne s'activent pas à votre tour Une fois qu'un serviteur adverse inflige 3 points de dégâts ou plus Donc on pourrait taper là-dedans en disant Bah si ça me met des dégâts Le secret va s'activer Et ça va être détruit mais non ça marche pas comme ça Les secrets s'activent que autour de l'adversaire Enfin vos secrets s'activent que autour de l'adversaire bah, Écoutez, on va finir là-dessus c'était une belle, euh, belle partie J'espère que vous avez apprécié Très très sympa euh, merci à tous J'imagine que demain il devrait y avoir les nerfs Je suppose Sinon c'est vraiment qu'ils ont Ils ont plus envie que le jeu existe <rire> Je pense qu'il y aura les nerfs demain Et je vous dis à très bientôt Ciao, ciao tout le monde